Avez-vous déjà eu le sentiment de mériter mieux que votre vie Alors l'unitologie est là pour vous aider. Fondée il y a 200 ans par notre sauveur, Michael Altman, l'unitologie est convaincue qu'un jour, l'humanité sera unifiée par le pouvoir d'un artefact sacré et divin, le monolithe. Un phénomène baptisé Convergence. Imaginez, tous les hommes unis ensemble, pour un seul but... Dieu, juste une âme. Plus de guerre, plus de peur, plus de haine. Si vous pensez que c'est un monde idéal, alors venez donc avec nous. La convergence est proche et l'unitologie prépare à sa venue.